Voici mon explication du message du 2 décembre 2018. Marie nous dit, elle nous dit que quand on vient comme un enfant vers sa mère, elle nous écoute, encourage, console et demande des grâces à Jésus pour nous. Et quand Marie demande des grâces à Jésus, il ne peut rien refuser à sa mère. Venir comme un enfant vers Marie, c'est demander de l'aide à Marie, c'est se plaindre, c'est lui raconter ses difficultés, lui raconter ses problèmes, lui expliquer ses choix, lui parler de ses envies, de ses désirs. Et tout ça, en vous confessant avant et en ne lui cachant rien du tout … Beaucoup veulent croire très fort en Jésus et évangéliser les non croyants … Et Jésus dit simplement « Ayez une foi forte, sincère et profonde et le mystère de la foi fera le reste … Même si vous rangez l'église ou nettoyez les statues, vous évangéliserez quand même. C'est ça le mystère de la foi. Marie ne nous dit pas qu'on aime Jésus, mais qu'on essaie d'aimer Jésus. Et elle nous demande de continuer à prier et à faire des sacrifices. Photos miraculeuses … J'ai pu rassembler 12 photos miraculeuses, prises un peu partout dans le monde … je vous les présente ici … Voilà, la vidéo est finie. Alors vous pouvez voir plus de vidéos sur la gauche ou voir les dernières vidéos sur la droite. Je publie une vidéo tous les jours à 18h. Si cela vous intéresse vraiment, vous pouvez vous abonner en suivant la flèche rouge.